Jusqu'à présent, nous avons principalement vu les blocs de déplacement pour sphéro. Donc, ici, nous voulons que notre sphéro se déplace d'environ un mètre. Mais, ce que nous souhaitons, c'est qu'au début, sphéro soit rouge et à la fin, sphéro soit bleu. Donc, en bas complètement, il y a une section lumière et son. Le bloc ici qui va nous intéresser, c'est le bloc LED principal qui va déterminer la couleur de sphéro. Donc, je vais avoir un premier LED principal au départ et je vais avoir aussi un autre LED principal à la fin. Je veux qu'au début, lorsque le programme commence, sphéro soit rouge et qu'à la fin, sphéro soit bleu. Donc, au départ, sphéro va s'allumer en rouge, ensuite elle va avancer d'environ un mètre, et finalement sphéro va devenir bleu.